Vous commencez l'année en beauté, cher Capricorne. le ciel est la limite pour vous. Dès le mois de janvier, vous commencerez à recevoir des, op des opportunités qui seraient à tous les niveaux, qu'ils soient professionnels, personnels, intimes, emplois, études, business, ils seront à vous de saisir. Vous commencez l'année heureux, satisfait et très optimiste à propos de ce qui s'en vient, et très fier de vous-même d'avoir vécu des années très dures et d'en être sorti intact et prêt à recevoir les bonnes nouvelles et saisir les belles opportunités. Mercure s'est joint maintenant à Jupiter et le Soleil et les trois planètes font des beaux trigones avec Uranus dans votre cinquième maison. Donc, des changements très positifs s'en viennent, même au niveau de votre personnalité, de votre business, de vos principes, euh, au niveau de votre créativité. Comme je vous ai dit, le ciel est la limite. L'éclipse lunaire qui aura lieu dans votre septième maison dans le cancer le 10 janvier signifie d'ici à peu près euh, les prochains six mois, euh, euh, signifie la maturité d'une relation qui vous sera très utile dans votre vie prochainement une personne qui va vous appuyer et vous supporter dans toutes vos démarches. Cette relation pourrait être une relation d'affaires ou une relation amoureuse ou un mariage. Mars, qui est dans votre douzième maison, dans le Sagittaire, et qui va faire un carré avec Vénus, qui sera dans votre troisième maison dans les poissons à partir du 13 janvier. Ces aspects signifient que vous pourriez voir la nécessité de faire des déplacements fréquents pour des raisons professionnelles ou bien changer de résidence pour vous, pour vous rapprocher d'un emploi ou voyager pour des raisons spirituelles ou bien travailler dans les coulisses sur un projet ou sur des études que vous n'aimeriez pas révéler maintenant. Il pourrait aussi signifier entrer en une relation amoureuse discrète ou bien entreprendre des démarches discrètes à propos euh, d'un projet ou euh, des études comme je vous ai mentionné. Euh, Il pourrait aussi euh, prendre des, démar des démarches discrètes pour le lancement euh, des affaires, pour vous lancer en affaires. Tout ça serait possible. La nouvelle lune qui aura lieu dans votre deuxième maison dans le verso le 24 janvier sera une très belle opportunité pour vous de commencer une nouvelle en, un nouvel emploi, pardon, si vous étiez à la recherche d'emploi ou bien trouver des nouvelles sources de revenus. Donc voici un aperçu du mois de janvier. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires dans lesquelles je vous détaille les énergies de chaque semaine afin de les utiliser judicieusement. Donc, je demande votre soutien de la chaîne, aimé, commenter et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.